Du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera Impur Impur. Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. I'll Lecture de la première lettre de Saint Paul, à au Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde. Sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'il soit sauvé. Imitez-moi comme moi aussi j'imite le Christ. Un grand de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant ⁇ Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois sorti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Tout au long de sa vie, Jésus est animé par le désir d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Ce salut, c'est la main tendue aux exclus, c'est le pardon sans condition pour les pécheurs. Nous avons vu Jésus à lèvres contre les démons la semaine dernière, accomplissant de nombreuses guérisons et enseignant la bonne nouvelle à Capharnaüm. Le récit de l'évangile de ce dimanche en est très touchant, qui nous présente la grande foi d'un lépreux, un exclu, Marginalisé qui ne doute pas un instant de la puissance de Jésus, tombant à genoux devant lui et lui demande de le purifier. Si tu le veux, tu peux me purifier. Nous voyons également la belle compassion de Jésus qui le touche et lui dit J'ai le vœu, sois purifié. Le geste de Jésus est sobre, mais hautement significatif. Il ose toucher l'intouchable et sa parole à, à la souveraine efficacité de la parole de Dieu. Il dit, et cela fut. Nous sommes pourtant surpris par la rupture qui intervient juste après. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne. Va te montrer au prêtre... » et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. La fermeté de Jésus vient souligner particulièrement ces paroles. Attention, va te montrer au prêtre. Ce sera pour les gens un témoignage. Pourquoi Jésus veut-il que les lépreux se comportent comme si Jésus ne l'avait pas guéri? C'est parce que dans le geste de Jésus, il y a plus qu'une simple guérison. Il y a l'affirmation que Jésus est bien le Messie de Dieu, celui que le Père a envoyé pour accomplir l'alliance nouvelle et éternelle. Mais la révolution que Jésus est venu accomplir n'est pas d'ordre politique ou sociale. Elle n'est même pas une révolution religieuse au sens où il aurait voulu renverser les institutions du temple qu'il respecte dans l'ensemble de l'évangile. Ce récit est pour nous, frères et sœurs, une bonne nouvelle, un témoignage qui interpelle, car Jésus ne met personne à l'écart. Tous sont comptés à ses yeux. Jésus sait prendre des risques pour dire à l'autre qu'il est son frère. Jésus sait prendre des risques pour dire à l'autre qu'il compte aux yeux de Dieu. Jésus sait prendre des risques pour réintroduire les humains dans la vie. Il vient redonner son vrai sens à la pureté et montrer qu'aucune lèpre, aucun péché ne peuvent séparer l'homme de la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, Sœurs et frères, à chacun de nous de reconnaître sa propre lèpre et de se laisser toucher et contaminer par la parole de Dieu qui purifie et libère, fortifie et guérit. Présentons-nous devant Dieu avec nos joies et nos espérances, nos maladies, nos blessures et nos attentes.